Et salut les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode donc, de, sur euh, Age of Gabriel Donc c'est l'épisode que me... Andrix, attendait avec impatience, donc là j'ai un peu de temps donc je vais le tourner Donc c'est l'épisode du Nether Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans le Nether Et bien en fait on va aller chercher, euh... on va pas aller dans la forteresse parce qu'elle y est déjà on est déjà allé dans la forteresse hein Donc Oui ça lague un peu au niveau du chargement Donc il faudrait que J'arrive Ah oui Donc euh... Si je me gourre pas Voilà, on a un petit objectif ici, donc c'est de... Euh, donc là il y a Pigmen, c'est pas le Pigmen, l'objectif bien sûr. Voilà, il y a, y a plus que Pigmen, voilà, mais on va essayer de, d'aller récupérer déjà cette source de lave. Alors, Pourquoi je récupère cette source de lave Parce qu'en fait, c'est tr un truc assez simple, c'est que ça fait de la lumière... Et euh, Les gast adorent la lumière parce que je suis déjà euh, venu là pour, euh, pour faire un épisode et j'ai eu un appel pendant ce temps donc j'ai dit que j'allais recommencer l'épisode donc nous voilà dans le nether donc on va faire euh, une on va on va essayer de faire euh, un petit tour dans le nether Donc on va essentiellement venir chercher du quartz. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait off euh, une pomme de notch. Oh là là, il reprend des termes compliqués. Voilà, donc ça va être euh, le premier objectif euh, de la vidéo, c'est on va aller chercher un maximum de quartz donc c'est euh alors pourquoi le quartz c'est pour faire une pourquoi en fait je vais chercher le quartz c'est c'est pour faire une une construction, une habitation, je sais pas, encore dans le village, qui me servira de salle des coffres, voilà, en quartz. Donc bien sûr je dois faire hyper attention parce que regardez, il y a un lac de lave juste à côté. Donc c'est, euh, pour être honnête c'est assez chaud, voilà. On monte et voilà. Donc euh, je me suis équipé donc euh, d'une pioche en fer euh, efficacité. Enfin de deux pioches en fer efficacité 1. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je trouve que la pioche en fer avec efficacité 1, c'est beaucoup mieux que la pioche en fer normale, elle est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus efficace surtout. Voilà, donc on en est à l'épisode 8, voilà, donc c'est la première, euh... on va voir un peu à quoi ressemble le nether, ici, en évitant tous les ghasts, hein c'est très très important. Donc là, on a, euh, on a donc des pigments en bas. Donc pour l'instant il nous attaque pas parce qu'on n'a on a pas tapé un. Donc on a de la gloss euh, de, de la pierre lumineuse. donc Je, je crois que le terme Minecraftien c'est de la glowstone. Il me semble. Donc c'est euh, magnifique. Donc euh, on, on voit aussi un petit pont là euh, donc euh, je sais pas ce que c'est réellement donc est-ce que le problème c'est que c'est est-ce que si je descends je pourrais remonter oui en général quand on descend on peut toujours remonter Et pour ceux qui ne la voient pas hein, je remercie encore une fois euh, nos chers enfin nos chers amis youtubeurs donc euh, je, je vais pas leur faire un peu de j'ai pas leur fait de la publicité mais bon c'est c'est voilà c'est je remercie donc euh, notre cher youtubeur euh, je suis, hein, c'est un petit peu tout à fait normal. Sifano parce qu'il m'a appris donc à faire une pomme dorée. Voilà. Sur une de ses vidéos, il m'a appris à faire une pomme dorée. Donc je suis content. Donc pour faire une pomme dorée, en fait, il vous faut donc des, des lingots d'or pour faire euh, euh, donc euh, 8 blocs d'or. Voilà. Et une et une pomme tout court. Voilà. Donc euh, là on a fait. On a fait, on a, on a fait un petit tour. Hein. C'est tâche chaud de pas trop nous écarter parce que tout à l'heure quand je suis venu, il y avait un gast. Alors là, il là, y a un truc que je trouve vraiment désolant. Donc, euh, voilà. Je vais faire ça. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, euh, voilà, c'était pas c'était pas prévu mais bon voilà j'ai fait quelque chose de bien voilà <rire> j'ai euh, J'ai fait une, ouais, une petite cascade de lave tranquille pour éclairer un peu la zone C'est génial Voilà donc on sait que par là il y a de la lave Alors est-ce que là ça descend Oui ça descend Qu'est-ce qu'il y a là euh... Y a pas de gast, c'est bon donc bien sûr on sait on sait où se trouve la le donjon ici donc euh, le donjon il se trouve près de la maison donc j'ai dit euh, ouais je vais pas aller au donjon pour euh, peut-être que alors oui alors ce que vous avez entendu c'est euh, un de mes villageois qui euh, c'est pas le, la première fois j'ai un de mes villageois qui s'est euh, légèrement paumé et, et ben bah écoute oh là là oh là là ouais génial alors là j'ai des des mobs c'est euh, voilà c'est euh, ça fait des poudres de magma voilà voilà c'est tout à l'heure j'avais un ghast Là j'ai ces magma cream Comme on dit non je crois que c'est ça Donc c'est des petits trucs qui se Qui se multiplient à chaque fois qu'on les tue Voilà Donc c'est Assez important On va dire ceux qui loot Voilà Donc il faut bien sûr faire Assez attention voilà donc j'ai eu des poudres de la crème de, de lave On va regarder ça après Dès que j'aurai tout euh, tout buté hein, c'est euh, Je vous dis ça Mais je pense que Hendrix Sera euh, pas très content euh, Si je me gourde dans le euh, langage Comme j'ai l'habitude de faire un peu du franglais Avec Minecraft Donc là Donc ça c'est pareil Et hey, c'est que mon épée enchantée en diam, elle est... Euh... Voilà, je suis déjà level 15. Hein, euh... Alors, on a ramassé en tout euh, de la crème de magma. Voilà, c'est ça. On a ramassé en tout de la crème de magma. Donc, on va aller se euh, planquer euh, chez soi. Hein. C'est euh, pas vraiment chez soi, mais on va aller... Euh manger un peu parce que j'ai prévu des carottes justement ah. pour le coup ah. bien sûr j'ai fait un petit escalier tranquillou ici pour euh, pouvoir euh, sortir ah. et c'est quoi ce qu'on entend C'est, je sais que c'est un de mes villageois qui a été empoisonné ça je sais où c'est euh, c'est les J'allais dire euh, j'allais dire je suis curieux de savoir où ça où ça mène. Donc on hop il y a de la lave par ici donc j'y vais pas. Ah, on a été curieux on... On s'est demandé où ça menait. Euh, qu'est-ce qu'on se fait On se tape les pigmen ou pas Parce que, en général, les pigments, ils sont inoffensifs. Mais si on se met à les taper, ils nous tape dessus après. Donc. Voilà, chose importante, il faut, éteindre, il faut toujours éteindre le feu. Alors, qu'est-ce que nous avons là Donc, on a de la lave. Là, je suis pas passé. Donc, euh, là, vous voyez, on a le donjon là-haut. Donc, euh... ah, donc, on va pas faire quelque chose de stupide, vous allez voir. A votre avis, pourquoi je fais ça Ça respawn pas derrière, c'est bon A votre avis, pourquoi je fais ça En fait, ça va être... Euh... Ouais, ça va être une sorte de marque de limite. Voilà, j'ai pas envie de faire, euh... je pourrais très bien m'amuser à faire quelque chose comme ça, mais bon, hop, attendez, que je fasse pas de bêtises, voilà. Bon, bien sûr, je dis de pas faire de bêtises, mais en fait, j'en fais une, hein. Et là, est-ce que ça va tomber Voilà, ça va tomber. Donc là après, c'est pareil. Donc oui, donc j'ai ma pioche qui, est, qui vient de sauter dans mes mains. Je vous rappelle quand même que voilà, mon meilleur ami, c'est la lave. Je pense que Andrik sera d'accord pour vous le dire. Que la lave, c'est ma meilleure amie. Non, je ne pas un remake de Laurie. Non, c'est la totale vérité. La lave est ma meilleure amie. Parce que... J'ai... Ah oui. Ils en veulent tous à ma vie. Coup parce que j'ai tapé un de leurs collègues Et ils en veulent tous à ma vie C'est bon il y en a plus S'il si, y en a encore un Tant pis ça fait de l'xp Putain il saute dans tous les sens le bougre Tiens Allez, viens là, mon poteau, viens, viens, viens, viens, viens là, prends-toi prends -toi un coup d'épée en champs, enchanté, tu vas voir. C'est bon, il a plus rien. Bon, bah, on va être obligé d'abandonner notre construction hein, ici. Parce que là, c'est le problème, c'est que si jamais il y a un pigment dans les parages, euh, je me le prends, hein. Parce que j'ai osé taper sur l'un des leurs Donc euh, du coup ça va Ah eux ils, apparemment ils sont pas au courant oui, voilà. Donc, fou Pourquoi ça veut pas Ah, oh, putain, Minecraft, lag Lag de Minecraft, bon, Voilà, donc sur ce, les amis, Donc, euh, c'était ma première euh, petite visite officielle dans le nether. Donc je suis plutôt, plutôt content de moi. Hein, Qu'est-ce qu'on a réussi à, à récolter Oh, des, des golden nuggets. On a euh... on a du nether. Voilà, on a de la magma crime. Ah bah ben voilà je savais bien que j'avais euh, Je savais bien qu'il me restait euh, du diams Donc est-ce que Avec ce qui me reste Est-ce que j'ai gardé les sticks Non j'ai pas gardé les sticks tant pis Donc voilà donc pour le prochain épisode Je vais voir ce que c'est hein, ça sera selon euh, mes envies Donc euh, Voilà on se dit à très bientôt Donc c'était l'épisode 8 Donc Euh, euh Ouais l'objectif de cet épisode c'était justement d'aller dans le nether Voilà de, de découvrir un peu le nether Donc on a on a exploré un peu tout ça Et après euh, ça sera à vous de voir Si vous avez euh, S'il y a beaucoup de j'aime ou pas Voilà sur cette vidéo C'est euh, Voilà donc après euh, Oui donc euh, Alors que, que je vous montre euh, Bon j'ai fait euh on va faire la même chose que tout à l'heure, Alors avec les, euh, pour vous montrer le craft des pommes de nudge avant de terminer. Donc par exemple, là j'ai 8 blocs de fer, donc on remplace les blocs de fer par des barres d'or, bien sûr, hein messieurs, au cas où si vous ne le savez pas. Et après, euh, vous mettez une pomme au milieu, voilà, et ça vous fait donc une pomme de nudge, comme, on, comme disent nos amis mafcraftiens professionnels. je garde la pomme de notch donc ça fait un objectif de plus hein. alors oui alors mes objectifs pour le moment c'est plus du, du roleplay hein. on joue tranquillement après on verra on verra c euh, on verra sur quoi ça va euh, se poser donc bien sûr c'est après euh, pour le moment on joue euh, voilà oh, comme j'ai dit on joue pépère pénard euh, est-ce que <coughs> Donc euh, après l'objectif principal c'est quand même de Là c'est peut-être on partira en exploration un peu plus lointaine pour le prochain épisode Donc quand je dis un peu plus lointaine c'est on ira par exemple chercher des vaches Parce que j'ai de la canne à sucre mais j'ai pas de vaches Et je voudrais pouvoir me faire des bouquins enchantes Voilà c'est tout Donc <rire> voilà je mange un petit coup donc je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce... <coughs> Excusez-moi, je suis encore un peu arrimé. <coughs> Donc, euh, vous pouvez liker, commenter, partager, mettre un maximum de commentaires euh, sur cette vidéo. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, à ciao tout le monde Donc ça sera certainement peut-être ce mois-ci ou au mois de décembre. Allez, ciao tout le monde Et peace les Australiens